Placez les deux mains devant soi, côte à côte et regardez leur dos en codant mais sans les placer autour du visage.